J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Caroline. Et à côté de moi, on a Audrey. Qui parle ici. Et moi, je suis de retour. <rire> et nous sommes, du coup, trois femmes mariées et trois femmes crétées. Tout à fait. Donc, on va répondre à des préjugés qui se trouvent ici. Donc, on va tirer au sort, chacune l'une après l'autre, un préjugé. Et on devra donner notre avis sur le préjugé en question. Voilà, voilà. Ça commence. Trois. De 1, yes. c'est parti. L'épouse ne peut pas refuser un rapport intime à son époux. Elle en est, là. <rire> là, on est là. Alors, euh, du coup, c'est à moi de Ok. Il y a refuser et reporter. Tu vois, moi, je préfère reporter et expliquer. On est censé être une équipe. Donc, s'il y a l'honnêteté et si la livraison du message mmh. est basée mmh. sur l'amour. L'autre qui veut ton bien, mmh. oui, ça va un petit peu le piquer. Piquer, mmh, oui, mais ça, ben... c'est ce qui est normal parce que c est, c est, ça peut être violent aussi oui. pour l'homme. Mais pour moi, oui, je suis en droit de lui dire que non. Pas des excuses un peu bidons, j'ai mal à la tête, je <rire> ne peux pas. Mais vraiment, des, des, je suis honnête, on s'est pris la tête, ou mon, mmh. mon réservoir émotionnel est complètement vide. Je ne peux pas te donner le meilleur et je ne suis pas prêt à recevoir aussi. Donc. Mmh. Euh, si à l'honnêteté et si à l'amour et si c'est pas une vengeance. Oui, c'est important. aussi. C'est très important ce que tu Parce dis. Mais les femmes peuvent tenir. Ouais. Voilà. Ah, et ça, ça c'est mauvais. mauvais. C'est ah, très, très mauvais. mauvais. On est en droit en fait, de refuser. Et il y avait ce passage de la Bible qui disait qu'en fait, la femme doit donner euh, à son époux son dû. Et l'époux doit donner à son épouse également son dû. Mmh. Parce que le corps de la femme n'est plus le corps de la femme, il devient le corps de l'homme. Mmh. Et le corps de l'homme n'est plus le corps de l'homme, mais devient le corps de la femme. Ils, okay, font toi, cher. ils font une seule chair. Il faut une seule chair. Et je veux juste préciser c'est égalité. Hein. Juste en élan ce, ce passage, je pourrais dire qu'en fait, euh, on ne doit pas refuser. Mais il y a un deuxième passage de la Bible qui nous dit que L'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église et se sacrifier pour elle. Ouais. De ce fait, si la femme n'a pas envie, l'homme doit sacrifier son envie ouais. par amour pour sa femme. Donc ouais. oui, pour moi, j'ai le droit euh, de dire à mon époux, bah, là, euh, suite à une dispute par exemple, bah, je ne me suis pas calmée. Et du coup, bah, on ne peut pas frère, je ne vais pas te donner un truc pour te donner. C'est un, un moment... Euh, bah, complice, privilégié avec ton époux. De, ah, okay. de partage, il y en a qui se réconcilient. Oui, ça c'est autre chose. C'est votre moyen <rire> de, réconcilia <rire> de réconciliation. Ça réconciliation un plus, ça, <rire> ne <nous peut> plus <rire> dire, ça ne plus <rire> dire. Non, il va Tu veux dire, il ne faut pas se sentir obligé. Tout simplement. Dieu voilà, ne force très Non, tu ne forces pas très. et celui qui t'aime ne te forcera pas. Bah, pareil, bah, voilà, je suis du même avis que mes soeurs, euh, je suis vraiment contre ce préjugé parce que vraiment se sortir forcé, c'est la pire des choses. Est sûr. Mmh. Euh, on n'est on pas épanoui dans notre relation avec notre mari alors que c'est censé être un moment où on est bien, où on mmh. est complice, où Ça. on est... On se sent bah, totalement euh, en osmose avec notre mari. Et quand c'est sous la contrainte, on ne s'en sent pas en osmose avec notre mari. On se sent forcé, on se sent obligé, on se sent démuni euh, même de notre propre corps, dépossédé de notre corps. Mmh. Et ces sentiments-là sont mauvais. Et est-ce que Dieu veut qu'on ait ces sentiments mauvais non. non. Donc c'est pourquoi je suis contre ce préjugé. Et c'est pourquoi euh, je dis que non, ce n'est pas... Euh, une obligation voilà l'époux peut comprendre son épouse comme l'épouse peut comprendre son époux il faut dialoguer il faut parler oui, dialogue c'est très important hop alors second préjugé l'épouse ne doit plus travailler une fois qu'elle a des enfants elle doit s'en occuper je vous faire un pied aussi euh... Euh... Euh... C'était pour me concerner ou <rire> <rire> pas En plus non <rire> C'est vrai qu'on parle de ça. Oui parce qu'effectivement j'ai deux enfants. Euh, je, actuellement, je ne travaille pas, mais c'est normal, c'est parce que j'ai accouché récemment J'aime mes enfants plus que tout au monde Mais euh, si une femme veut s'émanciper, qu'elle soit mariée ou non d'ailleurs Et qu'elle ait des enfants, parce qu'il y a des femmes monoparentales Qui ont des enfants et qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins Donc, euh, avoir des enfants, oui, on doit s'en occuper, on en a la responsabilité Mais... Euh, cela n'empêche pas qu'une femme puisse travailler, puisse avoir des projets, puisse avoir une carrière professionnelle cela ne veut pas dire qu'elle néglige ses enfants, cela ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas mmh. c'est juste que justement elle mène sa vie, elle fait euh, en fait le, la différence entre sa vie familiale, professionnelle et relationnel avec son mari. Voilà, chaque chose à sa place. On peut accorder de la place pour, euh, pour tous ces cadres de vie en fait. On n'est pas obligé d'être euh, une femme parce qu'on a des enfants, on ne travaille plus. Je suis contre ce préjugé. Moi je bien nuancer toujours les choses, la, la, la philosophe à chaque fois <rire> qu'il fait son débat. Mais euh, pour moi, je suis persuadée que Dieu euh, nous a donné un, un, un rôle en tant que femme qui est non seulement celui d'être une aide pour l'époux, mais d'être la maîtresse de son foyer. Je suis persuadée que euh, la, la, la, la, la femme, même si l'époux aide aussi dans l'éducation, mm -hmm. mais la femme a un très grand rôle à jouer. Ceci dit, quand on regarde dans Proverbe 31, je ne vois pas une femme voilà. paresseuse dans dans notre dans, dans Pourquoi je suis contre ce préjugé Parce que, euh, par exemple, moi être femme au foyer ne me dérangerait pas parce que j'ai une autre vision de d'être la femme au foyer dans le sens où la femme doit mais j'ai mes projets. J'ai des projets qui pour Nouvelle vidéo. Ah oui, c'est vrai, nouvelle vidéo. vidéo. Ah, voilà. Voilà. Ça si vous intéresse là voilà. la Les gens confondent aussi travail aller forcément récupérer un salaire, il y a le travail, il y a tout en fait. Mmh. Mais une femme, elle a ses enfants. Mais là, son cerveau est toujours là, ses rêves sont toujours là, <rire> ses ambitions, et non mais c'est vrai, elle n'est pas forcément euh, oui. à j'allaitre ou je donne à manger. Tu n'es pas que maman. Voilà, tu es femme avant d'être maman. Tu n'as pas te forcer à rien faire, à pas travailler pour garder tes enfants alors que tu n'as pas ça dans le cœur. Sois sûr et certain, je pense, je n'ai pas d'enfant mais je pense. Que si c'est le cas, tu ne t'occuperas pas de tes enfants. Tu vas dire à cause de toi, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas fait ça, ça. tu m'as empêché d'arriver à là. Oui. Il faut que ce soit aussi ton cœur qui décide que Dieu t'a mis oui. en toi de pouvoir en fait rester à la maison et oui. t'occuper tes enfants. Si tu te sens obligé, moi je pense que vaut mieux pas faire. Voilà, parce que moi je connais une, je connais une, je connais une, je connais une amie qui est femme au foyer, entrepreneur. Mais la priorité, c'est l'éducation de son enfant. Oui. Mais elle ne va pas non plus négliger son mari. Tout à fait. Pourtant, dans sa mission, Dieu l'a appelé à aider d'autres parents, à, à aider au sommeil mmh. des bébés. Je fais une petite pub. <rire> <rire> Donc voilà. Et pourtant, elle est dans son appel. Elle est dans le début de son appel, je pense. Et pourtant, c'est une femme au foyer. Donc, faut Donc par les cet choses. exemple, tu montres que c'est compatible. C'est compatible et c'est possible. C'est préjudiciable. L'épouse n'existe plus. <rire> Alors qu'elle est maman. Bah du coup... Ah ben oui. oui mais je pense que c'est pas la peine de justifier parce que je oui, pense, pense qu'on qu a, si répondu, on a, on a déjà répondu entièrement tout à l'heure. Ouais. Voilà. A toi Audrey. L'épouse doit-elle se sentir coupable de gagner plus que son mari Vraiment Encore, je vais toujours référer au couple en tant qu'une équipe. D'accord Parce que moi, j'ai récemment pu assister à un débat virtuellement disant que l'homme, s'il ne gagne pas plus que le SMIC, mm -hmm. il n'a pas de respect. Ça, c'est encore un autre débat, dans le sens où on justifie... Euh, la valeur de l'homme en fonction de ce qu'il ramène sur la table. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, ça fait deux débats. <rire> Donc, moi, ça m'horripile ce, qui... <rire> ce genre de choses. Ça m'horripile, J'ai la peau qui change de couleur quand j'entends ce genre de choses parce que on ne sait pas, vous traversez des saisons ensemble. Si toutefois, moi, je suis amenée à gagner plus, c'est pour la vision commune du couple, en fait. Donc, si mon mari se retrouve. Gêné et peut-être créer un complexe d'infériorité, mais ce qu'il a rien compris, il a rien compris. Ça veut pas dire parce qu'il ya aussi des femmes qui utilisent de la même manière qu'on voit l'homme oui, qui utilisent vrai. mais je touche plus que toi, tu n'es que moi que rien. Tu vois, c'est une question de, de, de, de comment la, la mentalité elle est saine ou pas. Moi je suis totalement d'accord et j'ai absolument rien à rajouter, mais je vais juste donner un conseil c'est que c'est ce que. Enfin, pour éviter ce genre de choses au début de la relation, il ouais. faut vraiment parler des finances ouais. avec euh, bah, celui avec qui relation, tu veux euh, te marier. C'est ouais. très important. Hein. D'ailleurs, tu fais as fait euh, des petites vidéos une petite série euh, sur euh, <rire> son Instagram et euh, voilà, juste pour vous dire ça, parler des finances, parler aussi, aussi est-ce que bah, c'est dérangeant pour toi que je touche plus ou pas Parler de vos dettes. Votre, votre dette, vision, ça, oui. oui, de vos dettes. La vision par rapport aux finances, c'est très important. Tout à Tout très fait. Très une chose à, à vous mettre en tête, l'argent ne fait pas la valeur d'une personne. C'est pas parce que ton mari gagne moins que c'est un moins que rien. Il ne faut pas pour autant le, le sous-estimer, il ne faut pas le dévaloriser pour autant. Et au contraire, bah, si tu gagnes plus, c'est une fierté pour le couple en lui-même. Si vous entendez des bébés, c'est des bébés des bébés. Oui. L'épouse doit être toujours sexy pour son mari. Ah, je, vais ouais, euh, ouais, euh, je fais une petite pause, ou mais... On continue Ou bien ouais, on, ouais, ouais, on, on attend, on ouais. attend, on continue sur la réponse Finalement, on va faire une pause, ok Parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Je pense que je ferai une petite série. Du coup bah on se dit à la prochaine pour euh, l'épisode 2. Bah, N'hésite pas de t'abonner et de liker, surtout commente.